Et eh bien voilà les amis, on a fait de la capture solaire, c'est très très très simple à faire avec ces deux magnifiques petites caméras. On va enlever, donc ça toujours utilisé. Hein. toujours utiliser ça donc ça c'est un c'est un filtre solaire que j'ai fabriqué maison hein, avec un avec un, une feuille astro solar donc le, le bricolage est, est sur la chaîne ouais, faut pas grand chose pour le, le fabriquer juste un peu de temps un peu de patience donc ça fait maintenant euh, deux ans que je l'ai fabriqué ce ce filtre et il fonctionne à merveille et comme vous pouvez le voir j'en prends soin comme de la prunelle de mes yeux dans sa boîte et donc pour viser le soleil on va utiliser un petit panneau cartonné qu'on va mettre derrière la monture et on va se servir de l'ombre projetée pour essayer d'aligner le soleil alors c'est pas facile à faire, il faut vraiment être très très pointilleux puis ça peut durer longtemps voilà donc vous avez reconnu ici la monture MPM de chez Bresser donc une monture qui peut être mise en position Azimutale, ou en position équatoriale c'est juste effectivement donc ici un plateau euh, orienté euh, à 50,7 euh, degrés approximatif. Hein. donc c'est pas fait pour faire euh, des choses extraordinaires mais ça permet de suivre euh, le mouvement apparent euh, des étoiles donc une fois que j'ai centré ici euh, le soleil au centre de euh, mon oculaire on va utiliser maintenant cette petite caméra Donc cette petite caméra, c'est la caméra SVBONY 305. Donc euh, voilà, donc euh, très très belle caméra, finition euh, métal. Hein, voilà. J'en parlerai peut-être euh, peut un petit peu plus euh, longtemps euh, un de ces quatre. Donc on va utiliser la 305 et puis aussi on va utiliser voilà je ne sais pas où je l'ai mise. On va aussi utiliser la 105. Voilà, elle est juste un petit peu plus petite. Voilà. Donc ici, euh, la 105 fait uniquement pour le planétaire, le lunaire, le solaire. Et puis la 305 ici, c'est une caméra qui permet de faire et du planétaire et un peu de ciel profond. Donc on ne va pas faire des choses extraordinaires en ciel profond, mais ça nous permet euh, d'aller titiller euh, le, euh, les nébuleuses, les galaxies, les amas euh, d'étoiles, etc. Allez, on va commencer par la 105. C'est parti. Donc ici, je vais retirer mon oculaire. Et puis, je vais le remplacer par cette caméra. Donc, c'est une caméra oculaire. Elle se remplace, elle se met à la place de l'oculaire. Il n'y a pas besoin de mettre un oculaire déjà. Enfin, voilà. On va la mettre directement sur le porte-oculaire. Donc à partir de maintenant, euh, je vais utiliser directement euh, le, euh, la vision de mon écran. Hein, je vais basculer sur la vision de mon écran. Voilà, allez, on plonge dans l'ordinateur ensemble. Voilà, donc on ouvre SharpCap. On va directement ici dans l'onglet caméra. Et on va chercher donc la SV105 qui a été reconnue. Voilà, donc on a... Notre écran qui est ouvert. Donc, euh, ici, voilà, j'ai le limbe solaire. Donc, il n'est pas net. Hein, donc, je vais utiliser euh, la mise au point motorisée du télescope pour faire la mise au point. Voilà. Donc, vous entendez peut-être le, le petit moteur. Hein tourne ouais, on va y arriver voilà on y arrive bon par contre voilà j'ai une petite tache solaire là sur le côté est ce qu'on peut améliorer la netteté Là, il y a des par petites touches, index floute. On revient en arrière. Voilà, là, ça me paraît bien. Là, voilà, je vais poser ma petite manette. Voilà, Bah, écoutez, on voit les petites taches solaires. Donc, on va explorer un petit peu le disque du soleil. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le nord du limbe ah, ici on a une, une belle concentration de, de taches là, là. c'est dans l'autre sens <rire> voilà eh, c'est pas mal c'est pas mal pas mal alors ce qu'on va faire c'est qu'on va capturer cette tâche ce groupe de tâches donc on va donc on, vous voyez bien qu'elle défile Ici, sur l'écran dans cette direction là hein donc on va ramener tout ce groupe ici et on va laisser défiler le soleil et on va enregistrer la vidéo voilà alors allez c'est parti on va se mettre sur la droite et on va laisser défiler et ici on va cliquer sur commencer la capture avec le nom de la cible et on va mettre sun voilà soleil et débuter voilà c'est parti. Bon, ça tremble, hein, forcément. Il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent dans les voiles. Voilà, une fois qu'on aura fait ce petit groupe de tâches-là, on ira voir l'autre groupe de tâches hein, pour euh, essayer de, de les capturer aussi. Hein, tout simplement. Pour bon, tous ces tremblements, tous ces euh, toutes ces petites choses là qui sont un petit peu euh, embêtantes, on va les traiter après avec un logiciel qui s'appelle PIPP. On verra ça tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on peut arrêter la capture ici. Voilà, donc ici vous avez confirmation hein, de 447 euh, images. Hein. Ça a duré 53 secondes donc presque une minute et tout ça c'est dans le registre sun donc 130158.avi hein, dans sharp cap capture dans le desktop donc c'est à dire sur le bureau voilà bon voilà les astros donc on a fait une petite capture avec cette petite caméra donc je vais la Hop. je vais la retirer et puis on va utiliser maintenant euh, la SV Bonnie euh, 305. Voilà, on va passer à la grande sœur. Alors, entre la SV 105 et la SV 305, il ne vous aura pas échappé qu'il y a la SV 205. Tout simplement, une caméra euh, donc un peu intermédiaire entre, entre les deux. qui n'est pas trop mal, moi je ne l'ai pas acheté, hein. j'ai pris que les... J'ai pris que la, la planétaire de base et puis celle qui permet de faire du ciel profond. Donc voilà, on va, on va aller rechercher de nouveau la, la caméra. Donc caméra SV Bonnie 305. Euh, bah, on va repasser sur l'écran du coup. Hein Donc nous voici de nouveau sur Sharp Cap. Donc, on va aller sur la caméra et puis voilà la SV305 donc ici vous avez une première caméra vous la, vous la retrouvez ici aussi alors si vous devez euh, choisir entre la euh, caméra donc SV Boni ou la caméra direct show utilisez caméra SV Boni ici on est sur la caméra avec tous les contrôles possibles de la caméra ici vous aurez un peu moins de contrôle ce euh, serait dommage d'utiliser euh, ce qu'on appelle les caméras de type direct show. Les direct show, c'est plutôt fait pour les, euh, les webcams. Et on fait une capture. Alors ici, j'ai choisi capture rapide. Donc c'est 1000 frames. Ce sera largement trop, à mon avis. Mais On voit bien ici les, les petites plages euh, faculaires là, tout, autour de, tout autour de la tâche. Là, toute cette petite... Ces petites plages faculaires euh, ces petites facules blanches et on en voit ici aussi là regardez là ici on ira faire un petit tour tout à l'heure quand on aura fini la, la capture voilà la capture est terminée on va descendre un peu ouais elle est belle cette plage faculaire regardez ici là on la voit bien toute cette zone là alors, les plages faculaires, généralement... Allez, hop, on commence la capture. Les plages faculaires, généralement, c'est signe d'une activité magnétique. Hein. Donc, il se peut très bien que les plages faculaires se transforment en, en taches solaires, euh, ou pas. <rire> voilà. Donc ça, c'est à surveiller. Voilà. Ah, C'est beau. Hein. Ah, ici, on a une belle image avec la tâche et les facules. Donc, j'essaierai de faire un cadrage tout à l'heure pour mettre en évidence ces deux ces deux zones sur la même photo. Ah, C'est pas mal. Allez, on va arrêter la capture ici. Voilà. On va aller voir maintenant euh, de l'autre côté, je crois qu'il y avait tout un groupe de tâches, ouais, regardez ici. Donc vous voyez quand même la, la caméra euh, SV305, euh, elle, elle a quand même, quand on réussit à bien la régler bien sûr, elle est quand même beaucoup plus nette que là, euh, je vais commencer la capture tout de suite, que la SV105. Euh, SV là aussi on a on a des petites facules tout autour des tâches là donc ici on a un groupe de une une tâche avec deux noyaux ici deux petites tâches avec des petits noyaux ici un tout petit noyau ici une tâche avec un gros noyau mais une grosse pénombre donc ça c'est le une... je crois que c'est un seul groupe de tâches ça C'est trois -là au plein. Bon, ça, en plus le vent il se calme donc euh, les, les, euh, les prises de vue risquent d'être un peu plus claires un peu plus sympa que tout à l'heure allez on arrête ici voilà alors maintenant bah, soit on continue euh, à observer le soleil on met les oculaires et puis on, on voit les choses directement avec euh, nos yeux puisque en fait euh, ben, en, euh, une fois qu'on a mis notre filtre et puis qu'on a notre soleil, on peut aller directement. Hop, je vais prendre ma petite commande et voilà, on peut aller voir euh, certaines choses. Alors il y a certaines choses qu'on peut voir en visuel, qu'on ne verra pas euh, sur euh, l'ordinateur quand on fait la capture, mais qu'on pourra révéler ensuite euh, en faisant le, le traitement euh, par empilement. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe en visuel, histoire de, de se dire, tiens, ça c'est sympa à voir. Hein euh... et, et puis, on voit aussi les, les zones avec les plages faculaires qu'on n'aurait pas forcément vues. Voilà. Ouais, franchement, le soleil aujourd'hui, il, est... il est super beau. Voilà. Allez, on va rentrer on va traiter les images.